Bonjour, donc, euh, je suis Martine Ménès, j'ai une formation de base de psychologie clinique, ensuite j'ai fait une formation, euh, d'abord une analyse, une formation de psychanalyste, très longue, comme, euh, comme il se doit, euh, je suis membre de l'école de psychanalyse des forums du champ Lacanien, et j'ai travaillé en placement familial, et puis longtemps, beaucoup plus longtemps, en D'ailleurs, à partir de mon expérience à CmPP, j'ai déjà écrit deux livres sur euh, la névrose infantile et le rapport au savoir des enfants, chez les enfants, le désir prendre. Voilà, alors ce livre-ci, sur les, les cauchemars, essentiellement sur les cauchemars, euh, j'ai eu envie de l'écrire euh, parce que c'est euh, les rêves, comme l'a dit Freud, sont la voie royale de l'inconscient. Donc euh, ils sont à l'origine de la psychanalyse, Freud s'est arrangé pour que l'interprétation des rêves sorte en 1900, c'est-à-dire euh, avec le siècle, hein, faisant naître la psychanalyse avec le siècle. Donc le rêve, en somme, est l'acte de naissance de la psychanalyse. Voilà, euh, alors pourquoi vous a viré vers les cauchemars Parce que quand même ce qui pose problème dans la vie des gens, c'est pas de rêver, c'est de cauchemarder. Ensuite, euh, alors pourquoi c'est intéressant plus maintenant, enfin pourquoi j'ai envie davantage maintenant de, de, de travailler sur cette question, parce que euh, dans les dernières années de son enseignement, Lacan a mis l'accent sur l'homologie la, du discours de l'inconscient et de la poésie, du discours poétique. Or les rêves euh, sont homologues, aux poèmes. On peut les lire comme des poèmes, c'est-à-dire, ils ont les mêmes lois de formation euh, que le langage, hein, métaphore, métonymie, euh, que les poèmes essentiellement sont des métaphores, hein. et les rêves euh, sont des poèmes d'une certaine façon. Alors les cauchemars c'est des mauvais ouais. poèmes, peut-être, on peut dire ça comme ça. <rire> en tout cas, euh, Rêves comme cauchemars suivent les mêmes règles de fonctionnement, c est, c est de formation et de fonctionnement, c'est pour ça que j'ai commencé le livre de cette façon-là, en, en reprenant les, les lois de constitution de, de l'activité onirique. Ensuite, euh, j'ai parlé des cauchemars de la petite enfance, même de la toute petite enfance, puisqu'il s'avère que Freud l'avait déjà remarqué, que l'activité onirique des petits-enfants, et souvent ça dure d'ailleurs jusqu'à la adolescence et souvent, la plupart du temps, euh, de l'ordre cauchemardesque. Alors pourquoi Parce que l'enfant, euh, dans sa période métaphysique, c'est-à-dire euh, entre 3 et 5, 6 ans, 7 ans, jusqu'à ce qu'on appelle l'âge de raison, il rencontre les limites de l'existence, hein, il se rend compte qu'il ben, n'a pas toujours été là et qu'un jour ou l'autre ça s'arrêtera. Bon, c'est essentiellement ça, enfin, il y a beaucoup d'autres choses autour, mais disons que ça, c'est quand même le plus gros trauma, euh, d'autant que c'est une réalité qui ne s'affronte que dans la solitude, et Philippe comprend ça aussi, qu'on est toujours seul. Et euh, tout ça, ça donne des cauchemars. Alors, ça donne des cauchemars aux enfants, et ça donne parfois des cauchemars longtemps aux adultes aussi. Voilà, alors pourquoi euh, j'ai tellement apprécié d'écrire ce livre parce que c'est vrai que c'était pas du tout un livre que j'ai écrit dans la douleur, plutôt de façon agréable. Parce que ce thème précisément m'a permis d'utiliser le type d'écriture que j'aime, c'est-à-dire l'écriture poétique, et en même temps d'intégrer de, dedans des textes qui sont des textes de poésie pure. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Les rêves eux-mêmes sont rédigés d'une façon poétique, c'est-à-dire pas forcément comme euh, ils m'ont été racontés, enfin en fait, très proches quand même, très proches, parce que de toute façon les rêves sont des poèmes, donc euh, c'était pas très compliqué. Euh, voilà, donc c'est beaucoup ça que, que j'ai aimé dans, dans, cette, dans ce, ce projet. Et de ce fait, de fait de cette écriture qui n'est pas strictement formelle, bien que euh, sont très fermement orientés par la psychanalyse, par Lacan et Freud, c'est un livre qui est lisible par tous ceux qui s'intéressent à cette question, a fortiori les cliniciens de l'enfance puisque ça correspond à leur expérience, les psychanalystes qui y trouveront ce qui s'entend derrière ce qui se dit, de Lacan, les rêveurs qui sont chez eux, facilement, ils s'y retrouveront, et puis tous ceux qui font des cauchemars, en particulier les cauchemars répétitifs, qui sont vraiment une, une douleur, hein. oui, très, très difficile à supporter, ils y trouveront les voies qui peuvent leur permettre de, de trouver, de faire avec ce que ces cauchemars, tente d'élaborer et de, de guérir d'une certaine façon les cauchemars à prendre comme des tentatives de guérison et de pacification.